Ah pareil, notre map où mes pièges se voient euh, à 10 000 km. Allez. Et bien on va faire un contrôle de territoire. C'est ok. Là, ça se voit. Un café de mes désirs. Très bien ça. Hein On va mettre ça plutôt là. Ok. Mmh, mmh, mmh, mmh. Alors ça, il faut que je mine l'intérieur. C'est ok. Je casse aussi cette loupe. Hein. Un... Palette. Ok. C'est quoi ce move hein? J'ai pas hyper bien compris ce move. Hein. Ça par exemple, typiquement ce qui vient d'arriver. Eh bien, moi à la place du joueur, je vois elle hein. celle. Donc je serais un peu blasé. Hein, parce qu'elle était encore sur la palette. Et la hitbox contrôlée fait que, évidemment, c'est avantagé pour le tueur. Hmm. Là, par contre, c'est un peu moche pour eux. Oh, ok. Franchement, c'est pour ça que je te regarde souvent dans l'ombre. J'aime beaucoup ta mentalité sur les différents jeux, et notamment DBT. Tu joues le jeu sans jamais te plaindre. Que ce soit en tueur ou en survivant, c'est rafraîchissant sur DBT. BD. Eh bien, ça me fait vraiment plaisir à entendre, à lire. Parce que c'est aussi le... Comment dirais-je le... le leitmotiv de se dire que... Il ne faut pas être euh, salé salé, ça n'a pas de sens. On peut, on peut, on peut jouer le sel, mais ça n'apporte pas plus. C'est aussi à moi d'être meilleur joueur. Il y a des joueurs qui sont très bons. Il y a aussi des, des joueurs qui sont très très bons. Et qui, en plus d'être bons, ont une mentalité un peu dégueu. Ok... Et là... Non, ah Bah par contre, des eaux, hein. Bon, on est sorti là. Ok. Bon, j'espère qu'il y a la déesse, là par contre, des os hein. Maras, merci pour le raid Voilà, ça c'est ok. Ah, ça, ok. Ça, ça, le DS. On récupérer le piège qui a là. Un café nommé Désir. Y'a quelqu'un là en face ou. Où... Comment ça se passe Oh non, euh, mais. Pourquoi juste tu t'en vas pas en fait hein? Ah, pauvre. Ok. Qu'est-ce que tu fais là Merci à Maras pour le raid. J'espère que tout va bien pour toi et que ton live s'est bien passé. Deux compétences uniques. La deuxième c'est laquelle La première c'est... C'est DS mais... Euh... La deuxième c'est laquelle Ok. 1. Hein? Euh, c'est bon, il m'a cassé mon, mon groove de l'empereur là. J'avais un troisième gêné. Qui était pas, pas loin. Ok. J'ai quoi là Ici. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Hein? Mais. Ouais, il y a une vraie réflexion de fond. Est-ce que on doit tryhard au point de tunnel camp ou quoi pas que ça... Ouais, ça laisse un peu songeur. Hein. Ok. Ça laisse un peu songeur. Des dardes Ah Le bon calcul du dardes. Très bon calcul du dardes. Où il n'y a pas de gêner, il n'y a pas de plaisir. Salut le body. C'est bon. Oui. Ça c'est agréable. Ça c'est agréable. Je crois qu'il y en a un autre là. Hein. Ok. Ok. Ça est ton moment, Abili. Hein, ok. inquiétant à retourner le truc. Je vais emmener là-bas. très bien. Ils sont tous blessés. L'autre est à gauche. Petit retournement de game, hein. Pas désagréable. Ok, toi tu m'emmenais loin. On est très très loin. Et vous voyez, j'ai pas... J'ai pas campé, j'ai même pas de tunnel. Pas de tunnel, pas même pas campé, camper, rien du tout. Rien de tout ça. Ah, hop là. Ah, ça laisse songer, ça laisse songer. Ok. Palette. Très bien. Quelqu'un est là. Va me faire tomber. La palette sur le nez. Oh, attends. On a un petit retournement de situation, là. N'a pas moi qui l'ai posé, celui-là. Ah. Désolé. Ça va être un peu triste pour toi. Ok. Ok, très bien. Je pense que maintenant, faut tuner le camp. Non, je suis pas d'accord. Hein. Ça laisse évidemment son gère. Hein. Bien sûr. Mais c'est pas nécessaire. C'est pas... Je... Pour le coup, je préfère être vraiment meilleur joueur que, que meilleur campeur. Ou que meilleur, tu ne l'auras. Après, évidemment, en fin de game, l'étau se resserre. Ah. Hein? Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer ça. On va aller par là-bas. Ok. Si on a 3 kills à ce stade-là... On va aller en face. Alors, Bill. Oh, citrouille. Le but, c'est d'incarner le chasseur. Oui, tu peux aussi te dire que le but, euh, c'est d'être euh, tellement terrible que tu campes, en fait. Enfin, l'objectif. L'autre va être aidé. Non enfin, Je laisse libérer si l'autre le libère, mais... C'est complexe. Oh, bien vu. Là, par contre, euh, ils sont tous en p3. Hein. Est-ce que ça va suffire T'as un des Je suis navré mais... Ok, l'autre est parti. Sans l'aider. C'est triste. J'ai été hyper fair play. J'ai eu des vraies réflexions de fond sur est-ce qu'il faudrait, est-ce qu'il faudrait pas. Je reste sur le fait d'être meilleur joueur, meilleur en tout, et pas meilleur campeur. C'est de la facilité. On a eu un 3 sur 4 avec un dernier qui était en P3. Ah mon gars, zéro regret. Très bonne game. Belle leçon d'humilité.